Mm, -hmm. mm, -hmm. mm, -hmm. mm -hmm. Nous ne sommes que bouche. Qui chante le lointain cœur ayant ses jours? Intact au centre de tout. Nous ne sommes que bouche, que bouche, nous ne sommes que bouche. Sa grande pulsation au fond de nous se répartit en moindres battements. Et sa grande douleur comme sa grande joie nous dépasse. Ainsi, sans cesse, nous nous arrachons et ne sommes que bouche, mais en secret, soudain, la grande pulsation du cœur nous investit et nous crions Enfin, enfin nous sommes êtres, changement, visage.